Les bibliothèques d'université de Paris sont heureuses d'accueillir bientôt les premières promotions du PASS sur les sites d'enseignement, pharmacie, cordeliers, Saint-Germain-des-Prés. Mais vous pourrez également venir travailler dans nos bibliothèques au nord de Paris, à la bibliothèque Bichat, porte de Saint-Ouen, à Vimin, près de la gare de l'Est, dans nos bibliothèques du sud de Paris, à Pierron, bibliothèque qui se trouve exactement à Boulogne-Billancourt. STAPS, à la Porte de Versailles, ou à la bibliothèque de droit Jeanne Chauvin, qui se trouve à Malakoff. Enfin, vous pourrez aller à la bibliothèque du Campus des Grands Moulins, qui se situe à l'est de Paris. C'est bon à savoir pour les jours où vous n'aurez pas cours, ou vous chercherez une bibliothèque plus proche de chez vous pour réviser, vous motiver. Les bibliothèques qui offrent le plus de places de travail sont d'ailleurs ces bibliothèques de la périphérie. Nous reviendrons dès la rentrée vers vous pour vous présenter les manuels que les bibliothèques mettent à votre disposition tout au long de votre année. Sachez déjà que vous pourrez les emprunter simplement avec votre carte étudiant, mais également pour beaucoup d'entre eux, les lire en ligne sur vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones. Une autre bonne information à avoir en cas de reconfinement ou de difficulté à vous procurer, les manuels papier. A très vite, bonne rentrée à tous